Warning, cette vidéo a... Enfin bref, la vidéo elle a été tournée avant l'annonce du jeu Valhalla, donc vous inquiétez pas s'il si parle du jeu comme s'il était pas sorti. Voilà, bisous Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Val et c'est un putain de plaisir. Comme d'habitude, de vous retrouver aujourd'hui avec Bebe. Salut Benoît, comment tu vas Salut Valentin, merci beaucoup de m'avoir fait venir ici. Salut à tous, <rire> j'espère que vous allez bien. On va parler d'Assassin's Creed Odyssey parce que Assassin's Creed Odyssey a beaucoup divisé les fans. Santé à la chaîne. À bord avec modération évidemment. Une partie des fans le considère comme l'un des meilleurs Assassin's Creed ou comme un tout simplement. Une autre partie des fans le considère comme une raclure de vomi parce que il respecte pas les codes des anciens Il pas les codes des anciens il n'y a pas de capuche, il n'y a pas l'âme secrète, il n'y a pas d'Assassin, il n'y a pas de Templier. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé d'Assassin Ski l'Odyssée bah, Je suis partagé. Hein. Uh, graphiquement, c'est quelque chose. Je rejoins les gens où bah, voilà, il manque ce côté capuche, il manque ce côté Templier, le, le côté euh, RPG. C'est une révolution. On, on fait nos propres choix, nous-mêmes. Enfin, le côté mythé-héros, il est là, il est présent. Ce qu'on attendait de la Grèce, c'est là, c'est présent. Il y a le mérite d'avoir des proto-templiers. Avant, oui. dans la ST2, dans la dans la tu voyais des trucs, tu disais, putain, c'est quoi la première réalisation Les civilisations, c'est quoi ces mecs La catastrophe, qu'est-ce que c'est bon, Depuis Origins, qui a clairement euh, remis ça au goût du jour, il y a plus de euh, mystère euh... ouais. l'héritage de la Première Land avec, avec Darius. Pour ma part, je l'ai plus apprécié que, que le jeu entier en fait. Aussi ce qui était intéressant c'était que euh, c'est le fait que tu vois quand tu fais un choix il mm -hmm. bah, y a des conséquences derrière. Il y a des grosses conséquences, ouais. de conséquences que tu ne vois pas tout de suite C'est ça. Le côté ah, RPG oui. de la ça, franchise il a démarré tout doucement je dirais avec Unity. Tu avais euh, plus ou moins des compétences avec la coop parce que forcément tout joueur ne peut pas ressembler se en coop donc il faut se spécialiser un petit peu. Odyssey il a fini la marche avec des choix dans le scénario. Vraiment c'est un full RPG justement c'est ce qui reproché. est reproché. C'est ce qui est reproché parce que Assassin's Creed à la base c'est pas du tout du RPG. Le pitch de base d'Assassin's Creed. C'est voilà, il y a une histoire, c'est vrai que. Donc, il y a une histoire d'une personne qui subit et qui veut se venger ou qui veut faire quelque chose. Il y a beaucoup de vengeance quand même dans Assassin's Creed. Moi je pense que tu vois, c'est aussi ce côté-là qui a partagé un petit peu Odyssey, c'est qu'on attendait quelque chose, mais en fait on savait pas où le chercher. Parce que c'était trop vaste. En vrai, les Odyssey sont légendaires. Et franchement, l'héritage de la première lame il s'y passe, mais. Tellement de choses Avec Odyssée pour moi ils ont posé leur couille Ils ont dit bon les gars on arrête de déconner On fait du RPG Voilà point Prochain AC Est-ce qu'il sera full RPG ouais, oui je pense que oui Ou est-ce qu'ils vont revenir un peu dans le semi RPG Et un peu dirigé Je pense mmh. totalement de A à Z Pour moi ça va être full RPG mmh. Ça va être un Odyssée 2 Et ça va être à double tranchant Ça va être soit le flop Soit ça va être euh, Voir les discours de Socrate Comme ça oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui. c'est Socrate, c'est ce qu'on veut, c'est ça, c'est ce, ce genre de choses qui m'a fait, mais qui m'a donné vraiment envie d'aller plus dans Odyssée Il y a tellement de références avec euh, le Cyclope, euh, T'as Méduse, Médusa là je crois Médusa, ouais Médusa, très bien c'est aussi le débat, est-ce que ça, ça, ça place dans Assassin's Creed, moi je dirais, enfin pour certains non Moi je dirais oui les mots, maintenant bah je dis oui. Alors je vais expliquer pourquoi. Ça a été, introduit, ça a été bien introduit avec Rhythmus quand même. Ah mais, bon, mais je vais vrai, juste c'est quand même amplifié. Pour en revenir un peu à la, à la mythologie, là on parle surtout des monstres, on parle surtout... Euh... Moi je pense que ça... ça, ça... Moi aujourd'hui ça, aujourd ça a sa place, c'est à son intérêt. Tu vois. Si jamais le prochain c'est chez les Vikings, on aura forcément des références à Odin, à Hydravil, à tout ce que tu veux. Il y a intérêt même je pense, c'est la base. C'est la base c'est quand tu veux faire un jeu. Voilà. Même sur Origine, hein. Origine avec enfin... les pharaons, les pyramides, tout ça je trouve que c'était bien... Tu vois, ça a bien été exploité. Si on part euh, pendant un instant sur la guerre de sécession, ils vont pas nous mettre des monstres, des serpents. Non, non, ce serait pas cohérent. Odyssey, il a aussi beaucoup divisé les fans à cause de ça, à cause de ce côté fantastique. Euh, tu vois, un peu pété aussi des fois dans le gameplay. Tu fais des sauts de cent mètres. J'avoue. Par tu, contre, tu te casses pas une jambe, mais tu perds pas un pixel de santé. Quoi. Ouais. Et quand c'est bien et travaillé comme ça, c'est chiant ça, ça, on en a pas encore parlé des pouvoirs. <rire> ouais. Mais ça c'est un euh, peu trop quand même je les trouve. Trouve. Ouais c'est justifié Ouais mais tu vois je pense qu'à l'époque Ils avaient pas ces pouvoirs là fin, euh, Sinon on l'aurait su je pense Moi, je, moi pour moi hein, dans tous les cas je le mets tout le temps Et c'est c'est, vraiment phare C'est le coup de pied de Léonidas je fais, je, pom, Tu et vois là, le mec <rire> En plus on dirait tu crois il va s'envoler ouais, ça. Là, là, là. <rire> dans la Creed, un, 1 Alter il devait avoir une arbalète normalement. Et ils l'ont enlevé pour respecter la cohérence historique, à l'époque, les arbalètes n'existaient pas. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des serpents, tu te retrouves avec des licornes, tu te retrouves avec euh, des, des bons de 200 mètres de haut, tu te retrouves avec des pouvoirs magiques, tu te retrouves avec une lance magique. Euh, C'est et... vrai. Est-ce que ça a sa place dedans Je dirais que non. Ça a évolué. Après, je pense qu'il faut pas être vieux con et se dire oh, « ça je pas sa place dans les Je pense qu'il y a des choses quand même qui n'ont pas leur place. Je suis désolé. Ouais, licorne, euh, les licornes, c'est vrai que ça n'a rien à foutre dans... dans, dans, dans, dans ouais. Après, Après je pense que c'est fait. C'est un petit troll, tu vois. Ouais. C'est humoristique. Euh, c'est le fun, mais ah, oui, ça n'a rien à branler dans la sanscrite. Parce qu'au final, je pense que chaque joueur, chaque gamer, ouais, ouais, ouais. heureusement que vous avez eu des pouvoirs. Parce que je pense que dans certaines situations, vous vous inquiétez pas, que vous auriez pu recommencer la mission et ça c'est la pure vérité La lame de Leonidas elle a été marketée comme une lame secrète de... Sur les, sur les posters euh, Alexios tu le vois comme ça avec la lame de Lunidas. tu sais qu'il dépasse du bras ça fait fort... ça, fait, ça rappelle la lame secrète Puis ouais. c'est l'arme unique du, du, du, du, du jeu quoi tu vois Pour revenir vite fait à notre, à notre sujet Oui Assassin's Creed Odyssey a divisé les fans mais est-ce que euh, les arguments sont valables ou non ça ça se discute et je ouais, pense. Objectif, tu vois. Ouais. Euh, les gens. Il y, y a un mec qui nous regarde, qui n'a pas aimé Odyssée, il va se dire mais fermez vos gueules, j'aime pas Odyssée, point barre. Quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. <rire> ouais. Quelque part, euh, voilà. Euh, on... Nous, c'est juste notre avis qu'on qu qu donne, il vaut mm. ce qu'il vaut, et puis on essaie un peu d'élever le débat, euh, et pas de dire juste non, c'est de la merde, ta gueule. Quoi. On n'a pas. Une... Bouche, et puis on, on est fan, on n'est on on est pas des... Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas des joueurs du dimanche, comme j'ai envie de dire, et je pense que. J'en puis au départ, on ne se prend pas, pas au-dessus des autres non plus, oui, voilà, parce qu'il y en a, ils disent euh, non, y a, tu vois, y a, je suis sûr, il y en aura dans les commentaires, c'est obligé. On a beau défendre Odyssée, il y a des gens qui vont dire non, fermez vos gueules, c'est de la merde. Quoi. Voilà. Vois, ils vont pas chercher plus loin. Il euh... y aura pas de, il y aura pas de, il aura pas d'arguments et c'est ça qui est, qui, est, qui est dommage parce ah que si, certains ont beaucoup d'arguments, certains ont beaucoup d'arguments et ils sont valables puisque c'est ce qu'on c'est ce qu'on a dit au final. Oui, mais c'est ceux qui jouent, tu vois, ceux qui arrivent et qui vont dire ouais, euh, non, j'aime pas, fermez vos ouais. gueules. Ouais. Tu vas leur demander leurs arguments, bah c'est juste que j'aime pas. J'aime de la merde. Voilà, voilà c'est <rire> pour revenir. Oui, il y a eu trop de sorts sur Odyssée, mais enfin trop de trucs magiques. Mais ça donne le charme aussi du jeu Ça donne le charme du jeu d'ailleurs Moi je ne me verrais pas jouer à un lycée euh... assez ah, imbis Tu vois vraiment hyper cohérent, hyper réaliste tu vois euh... Donc ouais, euh, ouais, Odyssey, un jeu qui a divisé les fans, euh, je pense qu'on a à peu près tout dit. Euh, on ce qu'on pensait, je pense, ouais. On a défendu le jeu, on l'a yes. aussi un peu critiqué. Ouais. Parce qu'il est critiquable, hein. Tout à fait. Il est fait. parfait. Donc euh, on a essayé de prêcher un peu pour les deux camps. Euh, maintenant, on va écouter... Euh... Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à en discuter euh, de façon tout à fait respectueuse. On essaie de donner des arguments par rapport à ce que nous, on a l'impression. Et, de... et, et moi, moi c'est une autre qu'on a ressenti, sur. Oui, voilà, c'est un jeu vidéo avant, un jeu vidéo ça se joue, ça se ressent donc euh, il faut... y a des émotions qui s'en mêlent et il voilà. faut, faut savoir les, les dire. Euh, bah C'était un plaisir de t'avoir avec euh, moi, Benoît. Bah, plaisir partagé, écoute, ça fait toujours plaisir euh, de ouais, venir ici et d'y aller sur ça, ouais, ouais, Sach, sachant qu'on apprend des choses et puis on arrive à plus euh, bien s'exprimer sur différents points et j'espère que vous appréciez ce genre de vidéos. Vous avez des idées de prochains sujets, de prochains débats qu'on pourrait avoir, allez-y dans les commentaires en dessous. Magnifique. On essaiera de de vous faire plaisir. De vous lire et de vous faire plaisir en voilà, choisissant ces sujets-là. Euh, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à poser votre petit like, à souscrire à vos abonnements. Tout à fait. Et activer la cloche. activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace. Salut à tous.